Welcome on board, uh, my friend, I'm taking you playing golf in Ireland. Bon, vous l'aurez compris, je vais pas vous faire ce vlog en, en anglais parce que mon anglais est vraiment euh, pitoyable. Mais aujourd'hui, je vous emmène golfer en Irlande. Donc je ne pouvais pas aller en Irlande en vacances, avec la dose de golf qu'il y a dans ce pays, ne pas vous partager un golf. Donc là un vieux golf irlandais, je crois qu'il a été créé en 1800 et quelques, 1891 je crois, à côté de Fahan, et avec une météo euh, splendide. Et c'est moi mon premier links. On devait être à 100, 120 mètres et j'ai eu le rebond qui m'a fait sortir du green. J'étais sur le green, belle balle, mais bon. Alors voilà, les bunkers à l'irlandaise, hein. des vrais bunkers de Lynx. On est au bord de la plage. Hein. double pour commencer mais c'est pas grave c'est pour vraiment pour le plaisir du golf allez à tout de suite trou numéro 2 trop numéro 2 c'est un par 4 de 346 yards et oui on n'est pas en mètres les yards il faut retirer 10% à peu près pour avoir une distance en mètres l'Irlande est magnifique comme pays et ses golf links je ne connaissais pas du tout moi on n'en a pas beaucoup euh, dans ma région Mais regardez comme c'est joli la mer se trouve là le golf se trouve là la route nationale se trouve sur le côté hop allez allons trouver ma balle ok donc c'est ça ma balle est dans un espèce de ref. On est à 150 yards, donc je ne vais pas m'aventurer à faire n'importe quoi. Premier renseignement du golf irlandais ne pas s'égarer. Allez, on va tester ça. Ah, bah, ça, c'est du bunker. Déjà, <rire> oh c'est magique J'ai jamais eu autant de plaisir à être dans un bunker. Hop, beaucoup de drapeaux. Je l'ai bien sorti, je l'ai pas mal sorti, vu ce qu'il y avait devant là, euh, j'ai déjà joué 3 coups sur ce parquet, allez à tout de suite, on va tester une autre panoplie de coups, peut-être le bunker m'a impressionné. moyen ça roule pas peut ouais. Le score pour le moment, c'est le plaisir de jouer. Et puis regardez-moi ce décor. Ça, c'est la mer. Je voulais juste. Voilà, quand on dit c'est la mer, on est vraiment en bord de mer. Et là, on se retrouve au golf. Donc, ça, juste là, c'est le trou numéro 3. C'est un par 3 de 157 yards. Donc, il va faire 145 mètres, quelque chose comme ça. Donc, à faire 5. Regardez-moi ça, waouh, waouh, waouh, le pays du golfe, voilà au green, donc ma balle est juste là, là, plutôt content, j'ai échappé à ça, regardez quand même, tous les bunkers sont creusés, avec une belle lèvre comme on voit euh, notamment sur les majeurs, euh, rich ou l'Open. Le open, le green est bien bombé, 152, j'ai tenter de la pousser. ok donc je suis un peu à gauche, mais je suis à hauteur de drapeau, oh, mais regardez-moi ces décors, je sais pas si je golf, ou si je vous fais le touriste irlandais, Et enfin ça revient un petit peu dans les normes voilà bugger, on va entamer le trou numéro 4 je vais vous dire tout de suite ce que c'est ce trou s'appelle le Kenegard donc un par 4 343 yards pour faire la conversion à chaque fois hein, je vous laisse la faire hashtag euh, réviste et mathématiques allez, on va aller partir un peu trop à gauche on a pris un mauvais rebond on va aller voir quand même ce que ça donne puis on va aller se replacer allez à petit donc voilà là vous avez le fairway le drapeau va être là-bas je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra on a le piquet des 150 yards qui se trouve là voilà à des 135 mètres et je vois ma balle donc ma balle est là j'imagine qu'on a 120 mètres pour le drapeau le drapeau se trouve juste là voilà là bas donc, je vais mettre un fer 7 on verra bien Oh, J'ai vu une trace de sable, je suis sûr que je suis allé faire un tour dans un bunker, allez on va voir ça. Alors l'Irlande c'est le pays du mouton, il y en a partout, hein, il y a des champs de moutons, euh, je crois qu'ils sont là par intérêt public pour l'entretien des jardins, c'est que le moindre champ, même dans la pampa la plus reculée de l'Irlande du Nord, où je suis allé visiter la pointe la plus septentrionale, d'Irlande. Dès qu'il y a des moutons, le champ ressemble à un golf. C'est magnifique. Et vous avez une herbe super super agréable. C'est vraiment euh... c'est vraiment le pays du golf. c'est un vrai plaisir et en plus je sais pas si vous le voyez j'ai commencé mon séjour ça caillait à mort là j'en ai même chaud en pull parce qu'en fait c'est ensoleillé aujourd'hui c'est une bien belle journée pour aller golfer et je vous emmène golfer en irlande c'est énorme north west golf club allez à tout de suite trop trop suivant alors voilà le décor du jour des plantes typiques de la saison, je ne sais pas ce que c'est, si vous avez une idée vous pouvez répondre en commentaire. Et nous sommes sur le golf, Northwest west Golf Club, donc par 4, 400 et quelques yards, qui devant. Elle est pas mal claquée en gros, elle revient plein milieu de ferret, parfaitement placé. Et voilà, nous voici au coup numéro 2, ma balle se trouve juste là. Le green est tout là-bas. Le piqué des 135, 150 yards est là, donc je pense que je suis à 180 mètres, quelque chose comme ça, 190. Je vais voir ce que je tape parce que j'ai un sac dont je ne connais pas. J'ai club, je vais vous montrer ça quand même. J'ai quoi J'ai un fer 6, 7, j'ai un fer 4, c'est du Nike j'ai un bois, j'ai presque envie de taper un fer 4 ouais ouais, ouais on va faire ça tiens, pour le tester les clubs sont plutôt pas mal on m'amuse bien avec le green est tout là bas on va essayer de pousser au moins pour se mettre en position euh, approche pote hein, c'est le l'idée alors pas à gauche. ah pas les mettre au bon endroit mmh. mince mince mince été timide sur mon coup mais je pense que le golf irlandais m'impressionne un petit peu alors voilà je suis allé me mettre dans la pampa le drapeau est là bas la pampa est ici je sais pas trop quoi jouer je vais être franc avec vous je ne sais même pas si vous arriverez à voir quelque chose. Oh. <rire> je suis allé me mettre dans la pampa là-bas. J'ai le drapeau là, je vais prendre ce point de vue là. Eh, il me manque mon 56 fétiches un peu n'importe comment je vais me mettre là bas le drapeau est là donc on va faire ça vous allez voir là bas arriver j'avoue une chose je bâcle un peu le jeu non pas parce que ça ne me plaît pas parce que j'ai plus de plaisir à découvrir le golf à l'irlandaise qu'à chercher à scorer absolument je prends pas de bons alignements un petit peu n'importe quoi mais euh, j'ai plaisir à vous partager ce vlog savoir que vous êtes avec moi là pour cette partie irlandaise allez je pourrais vous dire que je suis en vacances et que je vais aller à la plage mais non, on est sur la chaîne je vous emmène golfer donc je vous emmène au golf et là on est au north west golf club donc trou numéro 6, Wind Mile. Donc euh, j'ai pas toute la traduction mais Wind, j'imagine que c'est un trou qui doit pas être simple à jouer. Je suis en bordure gauche du fairway. Bon, je ne l'ai pas bien touché, mais ça c'est pas trop grave. Hein. Je vous ai dit que j'avais plus de plaisir à vous partager l'instant présent. Et au golf. C'est un lynx, tous les trous se croisent, il n'y a pas de végétation particulière. Aujourd'hui il n'y a pas de vent, donc on a l'impression que c'est simple. Oui. Hello. <rire> Alors ma balle est là et en effet elle est très mal tapée puisque le panneau des 100 et quelques 150 yards se trouve là-bas et que le drapeau lui se trouve tout là-bas. Je vais mettre un fer 6 pour me replacer. Ok, c'est parti pour une approche pote Ça m'ira bien. Go On va aller juste là. Le green est là-bas. Alors j'ai pas de distance. C'est des yards. Je suis un peu perdu. My ball is on the green. Ma balle est sur le green, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de péter, alors je ne suis pas à côté du drapeau non plus, mais je vais essayer de péter euh, proprement. Voilà. Regardez-moi ces bunkers. <rire> oh là là, le pas. Et eh bien voilà, il aura fallu attendre le trou numéro 6 pour que je sorte un petit peu de jeu. C'est pas trop l'objet. Me fait plaisir avant tout, je vous fais plaisir, j'essaie de vous partager un moment un peu euh, privilégié, un golf en Irlande. Et là donc trou numéro 6, le Wayne Miles qui démarrait pas forcément très bien, se termine par un par, donc je suis plutôt content. Allez, trou numéro 7, Qu'on a un bruit de route, en fait la route se trouve juste là derrière cette haie. Là, vous avez la mer. Et entre les deux, vous avez le golf de Northwest Golf Club. Donc on est au trou numéro 7, 420 yards. Je vais être dans le rough irlandais. Là, on est en Irlande, euh, au nord de l'Irlande, mais pas en Irlande du Nord. Entre Brexit, euh, Irlande... Euh, Irlande du Nord, enfin c'est pas évident de se retrouver. mais On est à côté de Fahan, donc dans la campagne irlandaise, hein, c'est magnifique, il y a des sites touristiques, je vous invite à venir voir. Enfin, vous faites comme vous voulez d'ailleurs. C'est gavé de golf, donc je vais aller louer euh, toutes les affaires, amené que mon gant. Hein. Je venais pas pour ça, mais euh, je trouvais ça dommage de venir en Irlande, d'avoir une casquette, un gant, et de ne pas vous partager un vlog donc c'est chose faite allez voilà ma balle se trouve là dans le petit ruff irlandais, le drapeau est là-bas vous ne le voyez probablement pas je dois avoir du fairway donc je vais essayer de jouer ça en faire set ah c'est parti à gauche Ok. j'ai vu la balle, j'ai vu le rebond et puis après plus rien donc en fait c'est en mode kinder surprise quest ce qui peut bien m'attendre là bas donc je vais aller mettre là bas on va aller voir ce que ça donne ah Non, en fait c'est pas la cata regardez le drapeau est là bas vous avez john qui est sur le green john et david sont les deux partenaires que j'ai dû quitter comme euh, je me suis aperçu que j'avais laissé euh, perdu mes clés de voiture et donc ma balle my ball is here 52. J'espère qu'elle est sur le green, je ne sais pas trop, en fait je ne sais pas si elle est sur le green. Les greens ont l'air d'être très grands. J'espère, mais au moins je pense que c'est un coup de putter. On peut jouer facilement au putter en extérieur des greens. tellement les fairways green et pré-green sont euh, de belle qualité. C'est super agréable de jouer, euh, de jouer au pays du golf, balle m'aballer sur le green. Il va falloir que je sorte un putt d'anthologie, je vous montre ça de suite. Le drapeau est là-bas et on va tenter de sortir un gros coup comme tout à l'heure. Il y a de la pente, je pense qu'elle va dégueuler sur la droite. Welcome to Ireland on est au North Golf Club et c'est un plaisir de vous emmener golfer en Irlande en version voyage allez trou numéro 8 ça a l'air d'être un par 3, je vais vous montrer ça de suite my english is pourri le trou s'appelle le Piffleur, 133 yards et la particularité vous allez le comprendre tout de suite Alors ah, voilà le green est euh, là vous avez enfilé là parce que la route se trouve juste Ici, on entend, vous devez entendre euh, les véhicules passer. La mer est juste là. Hein. Le, le golf est un Lynx euh, pris entre euh, la route nationale et la mer. Et le départ du 9 va être alterné. C'est assez marrant. Il va être juste devant. Donc je ne sais pas comment on va euh, donner l'ordre et les priorités. Mais je vais vous montrer ça de suite. Bon, je l'ai pas bien touché, mais restée dans les mains. Bon, on une petite approche putt, et ça ira très bien. Allez à tout de suite sur le green. J'évite les bunkers parce que vous avez. Ah oh, celui-là il est redoutable, regardez comme à la télé. En vrai, ma balle est là, mal placée, et le green est derrière. Ok. Est pas mal du tout. Stop, stop, stop. Ah, et t'allais se mettre au fond du... Bon après, regardez, hein, au bord de la route, le grand cœur-là. Ah, bref, c'est vite impressionnant de golfer dans ces conditions. C'est la ligne. J'espère que vous sentez le plaisir à ma voix de vous partager ce vlog. C'est un régal absolu. Alors là, je vous parle, j'ai juste faire gaffe parce qu'on ne les voit pas. Mais euh... ah, bunker Allez, trou numéro 9 et on aura terminé ce petit vlog improvisé de vacances irlandaises. Je vous emmène golfer en Irlande, c'est énorme. Je suis trop content de le faire. C'est un régal super accueillant, le Northwest Golf Club. Le clubhouse est là-bas, le trou numéro 9 pour terminer. Allez, venez, je vais vous montrer ça tout de suite. Okay. Clubhouse. Come on, guys. Come on, Irish golfer. Putain, mon anglais s'améliore au, au fil des trous quand même, vous trouvez pas Alors voilà c'est le fairway bien rare, là vous avez la route comme d'hab c'est impressionnant la mer à côté and my ball my ball is here le green est tout là bas là donc pareil je vais refaire un coup de replacement parce que je suis pas euh, en mesure de jouer plus que ça un beau contact une belle balle pour l'ail qu'elle avait mais au vu du rebond j'espère juste qu'il n'y a pas un bunker on verra ça Je piquer là bas bon on va aller voir ça tout de suite allez venez ok donc on est <rire> au 135 yards voilà Et en fait ma balle est là un peu derrière donc j'ai 135 mètres ça a tendance à rouler quand même donc j'ai sorti un fer 6 pour terminer cette partie, à tout de suite. Allez, Un tout petit peu gratouillé Mais bon, pas mes clubs, c'est pas euh, que je suis plus là pour découvrir. Voilà, c'est la première fois. Ah, je croyais que j'étais sur le green, mais non, je vais être entrée de green. Donc, 1, 2, 3. Je vais jouer le quatrième coup, allez je vous y emmène. C'était le Northwest Golf Club. Donc un club irlandais, euh, club irlandais historique. C'est un vrai fun de partager euh, ce vlog et de venir golfer ici. Et ma balle est là pour terminer ce 9 trous. Le green est derrière. Potter. Mais c'était pas trop mal. J'espère que ce sera le dernier pet de la journée. Ah quel bonheur ça a été un bonheur, vrai bonheur, de venir golfer ici. Et euh, je vous emmène golfer à un prochain endroit. Ce sera probablement pas l'Irlande. Allez, à bientôt sur la chaîne, les amis.